waouh putain la réalité augmentée c'est trop bien bref bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans le tout nouveau format de ma chaîne youtube le but est assez simple tu me poses une question et moi je me pose avec toi et j'y réponds toutes les semaines aujourd'hui je réponds à la question de yacine quand un garçon vient discuter avec toi et que tu n'es pas intéressé comment fais-tu pour lui dire sans qu'il se vexe <musique> c'est jamais très simple de dire à une personne qu'il n'est pas notre style Car dans la logique on ne veut pas vexer une personne surtout quand il fait la démarche de venir te voir ce qui d'ailleurs n'est pas très simple mais malheureusement ben on peut pas plaire à tout le monde je vais essayer de vous donner des conseils par rapport à ça avec l'expérience que j'ai eu dans le passé mais n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre propre technique parce que bien évidemment il existe au moins mille et une façons de dire à quelqu'un qu'il n'est pas notre genre et sans le vexer, vous laissez dans les commentaires votre technique comme ça celui qui a posé la question il va pouvoir avoir d'autres réponses en plus de la mienne, ça s'appelle de l'échange Technique numéro 1. Répondre à ces questions par des réponses qui ne laissent pas la possibilité de surenchérir par derrière. Et donc, ne laisse pas de place à une conversation. Exemple. Salut, t'es mignon Tu dois foudre ici pas trop. Alors que tu aurais pu répondre ça, euh, c'est ma première fois, et toi Normalement le mec va comprendre par lui-même qu'il n'y a pas de feeling. Et dans la logique, ne pas rester. Mais ça, ça dépend un peu des garçons. Mais en général il va pas rester car forcément au bout d'un moment un blanc va s'installer et il y aura un gros malaise et du coup ben c'est pas agréable et on n'aime pas ça Technique numéro 2 si tu sors avec tes potes et qu'un mec vient te voir, t'as qu'à lui mentir et lui dire que t'es mieux avec ton mec. Par contre après, à toi d'être intelligent et de pas aller embrasser tous les mecs sexy que tu vois dans le bar. Parce que là, ce serait du foutage de gueule et ça c'est vraiment pas cool. Technique numéro 3. Sois franc et dis tout simplement que tu trouves que c'est très cool qu'il ait pris la démarche de venir te voir, mais que tu n'es pas intéressé. Si tu le dis gentiment, il n'y a aucune raison que le mec se braque et qu'il t'en veuille ou quoi. T'as juste été franc et sympathique, normalement dans la logique, ça devrait marcher. Après si tu lui dis ça comme ça, Non désolé, t'es moche. C'est sûr qu'il va le mal de le prendre. Même si une fois bourré, j'ai déjà répondu ça à quelqu'un et que ça s'est assez mal terminé. Conseil d'amis, le faites pas. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que j'ai pu répondre à ta question Yacine. N'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à donner votre avis dans les commentaires ou des petites astuces pour Yacine, histoire qu'il puisse avoir d'autres avis. Comme, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il existe mille et une façons de dire à quelqu'un qui ne plaît pas sans le vexer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Ask Andrew Grey